Pour cette vidéo, le prérequis consiste à avoir une version de VirtualBox installée sur votre poste de travail. Si ce n'est pas le cas, téléchargez et installez la dernière version de VirtualBox disponible à partir du site www.virtualbox.org. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle machine virtuelle avec Windows 10 sur VirtualBox. Lancez d'abord VirtualBox à partir de votre menu Démarrer. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows et de taper les premières lettres. V I R et juste ici, vous voyez Oracle VM VirtualBox. Appuyez sur Entrée. L'interface de VirtualBox est très simple. Dans le panneau de gauche, ici, se trouvera la liste de vos machines virtuelles lorsque vous en aurez créé. Dans le panneau de droite, vous verrez les détails sur la machine virtuelle sélectionnée. Commençons par créer une première machine virtuelle. Dans le menu, cliquez sur Nouvelle. Une boîte de dialogue apparaît. Dans le premier champ, entrez le nom que vous voulez lui donner. C'est le nom qui apparaîtra dans la liste de machines à gauche. Votre nom devrait évoquer l'objectif ou la raison d'être de votre machine si vous comptez en créer plus d'une. Sinon, vous pouvez simplement la nommer par le nom de son système d'exploitation et sa version, comme Windows 10 ou Linux Mint. Selon le nom que vous écrivez, VirtualBox devrait automatiquement sélectionner le type et la version de système d'exploitation de la machine que vous vous préparez à créer. Sinon, faites les bons choix dans les deux listes déroulantes. Cliquez sur Suivant. Vous devez maintenant choisir la quantité de mémoire vive que vous voulez allouer à la machine virtuelle. Normalement, VirtualBox vous fera une recommandation. Suivez-la, à moins d'avoir une raison précise de faire autrement. De manière générale, vous devriez laisser plus de mémoire vive à votre machine haute qu'à la machine virtuelle. Sur mon ordinateur portable, je vais laisser la quantité recommandée de 2048 mégaoctets. Ce n'est pas beaucoup pour Windows 10, donc je dois m'attendre à avoir une machine assez lente mais ça me permettra quand même de faire des tests. Sur les ordinateurs du collège, vous pouvez allouer 4096 mégaoctets si votre poste de travail a plus de 8 Go de mémoire vive. Vous pourrez changer ce paramètre plus tard si vous avez besoin de le faire. Cliquez sur Suivant. Pour le disque dur, vous devrez choisir Créer un disque dur virtuel maintenant si vous voulez installer un système d'exploitation à partir d'un DVD ou d'un fichier d'installation ISO. Il faudra alors allouer suffisamment d'espace à votre disque dur virtuel pour le système d'exploitation ainsi que les applications que vous comptez y installer. Dans le cadre du cours, nous fournissons un fichier de disque dur sur lequel Windows est déjà installé. Choisissez donc la troisième option, Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de chemise à droite pour choisir un fichier de disque dur virtuel. Dans la boîte de dialogue, allez au disque D dans le dossier VirtualBox et sélectionnez le fichier win10.vdi qui s'y trouve. Cliquez sur Ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer pour créer votre machine virtuelle. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment lancer et travailler avec votre machine virtuelle.